Bon, au début, je suis arrivé dans l'optique de gagner, on va être honnête. Ça fait un an euh, qu'on se connaissait. On se connaît depuis la fac, en fait, euh, enfin, euh, depuis euh, la première année de, de Psycho. On se connaissait pas, mais euh, maintenant on se connaît et on va pouvoir jouer ensemble. Bah, tout simplement parce qu'on est frères, du coup, on joue entre nous euh, depuis qu'on est tout petit. Avec Dragnir, on joue dans la même Légion depuis 2-3 ans. On s'est rencontrés grâce, euh, grâce aux différents forums et Discord. Ouais, on se connaissait avant, en fait, on se connaît depuis euh, 3 Ultimate. On rigole, on se tape des barres. <rire> à, à un ami qui débute le jeu, je dirais tout simplement que c'est le meilleur jeu. Bah je lui dirais tout simplement que c'est un jeu qui est unique dans, dans sa façon d'être, dans le sens où il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent ce type de gameplay. Bah je leur dirais que c'est cool, il y a du coop, euh, et puis euh, on s'amuse bien. Que Monster Hunter c'est un jeu d'équipe, voilà, c'est un jeu de chasse, c'est un jeu où on se fait des amis. Alors moi je voudrais juste rajouter que, à une personne qui ne connaît pas le jeu, je lui dirais que le jeu est juste magnifique, et que il n'y a pas besoin d'être talentueux, d'être bon ou d'avoir du temps pour jouer à Monster Hunter, il suffit juste d'avoir euh, des amis ou même de jouer tout seul pour passer le temps et franchement on s'éclate. Alors moi mon monstre préféré sur Iceborne c'est le Rajang. Ça serait vraiment le, le Nargacuga. Personnellement mon monstre préféré c'est le Nargacuga car il est, est beau et fluide et sympa à combattre. L'événement était vachement bien organisé, les horreurs de passage avaient même de l'avance donc du coup c'était vachement avantageux. Ouais, c'était cool dans l'ensemble quoi. On, on s'est amusé, on a passé un bon moment. Euh, L'événement était génial et on espère qu'il sera là de nouveau l'année prochaine. C'est que du bonheur. Le niveau français, malheureusement, n'est pas assez représenté. Et pourtant, euh, étant donné qu'on utilise un peu les menus en anglais, etc., les gens ne savent pas que le niveau français est très, très, très, très élevé. Et euh, par rapport à ce tournoi, on reviendra encore, et on espère un peu si on peut participer un peu dans le monde et voir que les Français euh, sont quand même assez forts dans cette communauté qui est Monster Hunter.